On fait comme mon wallet, on fait comme mon on fait comme mon wallet, on mon wallet, on fait comme on fait fait fait on fait on fait fait mon me plaisir Parce que on la compétition de mes enfants aujourd'hui. de Un homme qui ne jamais de brasser pas, il est là aujourd'hui, va couler. Yes, Sekete maiga bo, his maiga tehi githe bala. Sekete, sekete, sekete. Abola ba de kama kata. Sekete, roka da leka Abise, abise, abise. Ferma di bala. Yeze na maiga deze ba na abise na yeke ba bala Yeze bale, yeze bale, yeze bale. Abise, abise, abise. Papa na hero, papa na hero, papa na hero, papa na hero, papa na hero. numéro 3 numéro 4 numéro papa sans souci monsieur vous avez quoi est-ce que vous connaissez celui à qui vous parlez le gens ne voient-ils qui Est-ce que vous connaissez le prix Mais moi, et moi je Monsieur, laissez-moi vous dire, là où il a est-ce que vous connaissez Vous connaissez le loyer qu'il fait Il est à 350 000 par mois, il paie Ça c'est un peu paie Regardez la table qui m'a acheté Est-ce que vous connaissez le prix Monsieur, assez Excusez-moi, assez Yes, oui, on se calme, on se calme On se calme A part le fini, ne peux pas supporter là, il plus de ça, c'est un combat. Ça, merci. Vous-même, vous voyez. Regardez la table. Regardez votre table. Là, on ne peut pas comparer. Vous comprenez? Donc, là, là. Donc, vous pouvez dégager. Eh bien, vous pouvez dégager. Avis, ça y a, la partie. Vous pouvez dégager. Ah bon? Oui. On le on revoit, voit, je revoir Au On à la prochaine. Viens dans la viens dans la live, viens la viens la live, viens la la la la dans mes préavis tu dois libérer la chambre mais il faut consommer qu'on doit avoir ses lèvres ici tu vois aussi dois encore là bas non oh, bien tout ça c'est seulement deux avant que j'ai ah Au moins, vous êtes propriétaire comment y en elle a elle a elle a des coeurs comment y a avancé moi moi-même j'ai envie de t'aider oh en fait. j'ai envie de t'aider c'est quoi ce que tu fais tout ça là parce que je veux t'aider c'est quoi d'aller à cette place Fuck. Okay. Tu peux me faire des marchés Deux, ça a dit moi même j'aurais rien Mais là où j'étais là c'est toi qui m'as cherché là C'est parce que tu avais les sous écoute moi C'est vrai que je te dis mais Si tu as trouvé une chambre Monsieur tu, tu m'as parlé d'une chambre mais Tu as trouvé une chambre de 15 000 Tu as trouvé une chambre de 15 000 alors tu peux le trouver. Mais j'ai deux avancées là La question est ce qu'il va accepter même que bien avancer c'est ça le problème on va faire On ira le voir, on va essayer de discuter pour voir s'il va accepter. J'accepte alors, s'il n'accepte on, si on pas alors, fait On va Je <els> <alive> vais <campaishment super dark w�esely> bon <combrem Louise> pas là, oui, Attends. <tut revoil flows> Mais bon, nous sommes déjà chez vous, quoi, pour voir ce dont on ne pas. On va Ouais, il faut a Ça ça vaut mieux, quoi, ça vaut mieux mieux. ça mais ça ça c'est pas, qu'il ah, come here. on, Il va discuter avec lui. Et de, il y a non, y de il à mais il, il, il va compléter le reste après. Bonsoir, à Ah, bonsoir. Oui, bonsoir, Sans souci. Hey DJ, alors, donne-moi prendre de temps. Monsieur, vous avez quoi Est-ce que vous connaissez celui à qui vous parlez Vraiment, ne pas là, <musique> Abis ah, de, ah, de, tous, de, tous, de ah, Papa papa Papa Hero. Vous le connaissez? Ah, papa Hero Abis ah, Papa Hero, Papa Dollar. Ah? Ah Abis ouais, Faro ah. mais tout Ah. Mais Papa Hero, Farro, Blue, Faro quoi blu. ça Yale Hé hé hé hé hé hé hé Quoi? Ah, c'est bien beau, c'est omo mano jokotoku o fe gbomo wole omo mano jokotoku le mu shabai o fe je shisha ko le lowo lowo o fe mu shabai o fe je shisha ko